Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo revue de l'épisode 13 de Spice Family Donc pendant cette review je vais... Et à la fin je vais vous faire part d'une théorie à laquelle j'ai pensé Donc c'est parti Alors pour mettre le contexte Il y a deux pays de l'Est et de l'Ouest qui sont en tension Donc Ostania qui est de l'Est Et West Alice de l'Ouest Nous ensuite suit Twilight, qui est un agent secret de Wise Une agence d'espion de West Alice Et l'opération Strix est lancée donc Twilight doit faire en sorte d'arrêter Donovan Desmond, qui est un politique de Ostania, qui envisagerait une guerre contre Westalis. Donc pour cette mission, la première phase, ça va être de faire en sorte d'avoir une famille, donc une femme et une fille, mais une famille reconstituée, mais de faire croire que c'est une famille normale. Puis faire en sorte que l'enfant intègre l'école Eden pour se rapprocher du fils de Donovan, pour ensuite faire en sorte que Twilight puisse assister aux mêmes réceptions que Donovan. Donc là actuellement, on est à la phase 2. Et maintenant, il faut faire en sorte soit... Quelle est les, les 8 Stella, ou alors qu'est ce que celui d'amitié avec Damien mais Déjà, ça sent mal parti pour l'amitié, puisqu'on a vu qu'il y avait des embrouilles entre Damien et Anya. Donc, au début de l'épisode, on apprend à la télé qu'il y aura une conférence entre l'Est et l'Ouest qui va se passer à Berlin. Puis, on voit qu'ils vont dans une animalerie pour récompenser Anya, puisqu'elle a eu sa première Stella. Donc, on se rappelle hein, quand elle a voulu sauver l'enfant dans la piscine, et que finalement Twilight les a sauvés tous les deux, mais par son intention, elle a été récompensée. Et donc Twilight, il se dit qu'il faut qu'il trouve de quoi la motiver pour qu'elle ait encore envie d'avoir de, des Stella pour ensuite essayer de se rapprocher de Donovan de Desmond. Donc ils arrivent dans l'animalerie, sauf que c'est une boutique de Wise, l'agence dans laquelle travaille Twilight. Et le problème, c'est que c'est des chiens qui sont entraînés au combat, et c'est pas des chiens de... Donc pendant ce temps, Anya et Yor elles vont aller dans un centre d'adoption. Et déjà quand ils arrivent, on voit que Anya commence à courir partout. Elle est, elle est surexcitée parce que forcément elle va, elle va avoir un chien pour la première fois. Mais il n'y en a pas un qui les met d'accord toutes les deux. Donc Yor elle va voir avec la gérante. Et pendant ce temps, il y a Anya qui croise un chien blanc par la fenêtre. Et décide de sortir carrément du bâtiment pour aller voir le chien. Et elle suit le chien et se retrouve dans un bâtiment mystérieux. Et pendant ce temps pour Twilight, on apprend qu'il avait été appelé pour une urgence. Une urgence parce qu'il y a un groupe de terroristes xénophobes qui voudrait tenter de tuer le ministre Bruns donc c'est un ministre des affaires étrangères c'est pour ça qu'il est en déplacement donc carrément ils sont en train de mettre une pause à l'opération Strix pour ça donc ça montre que c'est vraiment quelque chose d'important puis il arrive et il y a un étudiant qui s'est fait arrêter donc cet étudiant il refuse de parler il, il veut rien dire par rapport à leur groupe, par rapport à leur chef ou quoi que ce soit donc ce qu'ils font c'est que Twilight du coup il se déguise en le chef de cette organisation puis il va faire semblant de faire porter le chapeau à justement le premier étudiant qui s'est fait attraper donc lui, forcément, fou de, de rage. Il, il a la haine, puisque c'est même pas lui le chef. Et on le fait passer pour le chef. Il dévoile tout. Il dévoile tout, et au final, on apprend que, du coup, c'était pas le chef, c'était toi qui était déguisé. Et en fait, ils ont eu son apparence grâce à une vidéo qu'ils ont retrouvée. Et on apprend que, il voulait vraiment tuer le ministre en envoyant une dizaine de chiens bombes. Donc on se rend compte à quel point ça peut être un attentat qui est grave. Puisque tuer un ministre en envoyant plein d'animaux bombes. Même en plus, c'est dangereux pour les civils qui sont à côté. Et du coup, pour revenir à Anya... Qui est ce chien qu'elle avait suivi C'est un chien qu'on avait vu juste avant, parce qu'il a sauvé un enfant. Il a sauvé un enfant d'un panneau qui allait tomber d'un bâtiment. Et donc, on se demande, comment est-ce qu'il a pu savoir que ce panneau il allait tomber Mais ça, on va y revenir après. Et donc, le chef de cette organisation fait un discours, et dit qu'il va faire tout ça pour la gloire d'Ostania parce qu'il pense que l'Est et l'Ouest manigancent quelque chose au préjudice d'Ostania. Donc lui, il dit qu'il veut faire ça pour la gloire de sa patrie. Mais tout son discours, et Anya qui l'avait écouté, Puisqu'en fait, elle était dans le repère de, de ces méchants, de ces, de ces terroristes. Donc, elle sait ce qu'ils ont dit. Et elle se fait attraper par un homme derrière qui, qui l'avait repéré. Et lui, forcément, il, il, va, il la ramène. Il leur dit qu'il faudrait être plus vigilant parce que depuis tout à l'heure, il y a une fille qui les a écoutées. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'elle Déjà, le chef, il dit directement, il sort un couteau, il dit qu'il faut la tuer. Comme ça, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Surtout le chien blanc. Le chien blanc, du coup, qui débarque quand il entend ça, pour protéger Anya. Sauf que eux ils intimident le chien qui a peur. Et lui, après, il parle d'un coup de fil. Donc Anya, qui peut lire dans ses pensées, elle sait aussi qu'il pense à un coup de fil ou quelque chose comme ça. Mais elle sait pas trop euh, quel coup de fil, de quoi il parle. Et là, donc, quelques secondes après, le téléphone, il sonne. Donc ça attire l'attention de tout le monde. Il y en a un qui répond. Et on apprend que leur autre repère, il s'était fait fouiller par la police secrète. Donc eux, ils se disent, il n'y a quand même pas quelqu'un qui a tout dévoilé. Bah ouais, forcément, c'est le, le premier qui s'est fait piéger. Et pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de réfléchir sur ça, il y a le chien et Anya qui ont foncé, ils sont partis en courant. Et du coup, pendant qu'ils foncent, elle réalise qu'il peut voir dans le futur. Il peut voir dans le futur comme elle. Donc, il a aussi un pouvoir. Mais d'où viennent ces pouvoirs Ça aussi, c'est une question à laquelle je vais revenir après. Donc, ils foncent, ils se font attraper par deux étudiants, Case et un autre. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait Déjà, il récupère le chien. Et après, il, il est sur le point de tuer Anya. Mais il est en train de parler encore. Il n'a pas encore fait et là, il y a York qui débarque et qui les massacre tous les deux. Et elle s'imagine que c'est eux les kidnappeurs qui voulaient la marier plus tard quand elle grandit. Si le scénario des kidnappeurs qui veulent la marier plus tard, il arrivait, peut-être qu'elle pourrait penser que le scénario du chien aussi, il va arriver. Et donc, c'est sur ce que se finit cet épisode. Et maintenant, je vais vous faire part de ma théorie. Pendant l'épisode, on a appris que l'ancien régime d'Ostania avait mis en place un projet qui s'appelle le projet Apple. Ce projet, il avait comme but d'augmenter le QI de certains animaux, et il faisait des expériences qui étaient terribles. Donc il y avait des cobayes qui n'avaient rien demandé, qui subissaient des expériences horribles, mais cette expérience, au final, elle n'a pas eu les résultats attendus. Donc ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas abattu les animaux, mais ils les ont vendus au marché noir. Et le chien blanc, il fait partie de ces chiens qui ont subi ces expériences. Donc, on se dit que c'est peut-être pour ça qu'il a développé un pouvoir. Et si en réalité, ce n'était pas le chien qui a un pouvoir comme Anya, Donc on fait lien avec l'expérience qui avait comme objectif d'augmenter le QI de certains animaux, et donc certains humains. Quand Twilight il va récupérer Anya, il lui dit où il « Où est-ce qu'il signe Il faut forcément des paperasses, etc. ?» Il a le colique, le vieux, il lui dit « Non t'inquiète, pas de paperasses, prends-la et puis barrez-vous. » J'avais oublié, mais il y avait aussi le fait que Anya, elle soit appelée « Sujet 007 » et que Twilight il parle d'enfant inconnu quand il arrive. Donc forcément, ça indique que « Sujet 007 » un sujet d'expérience, et euh, quand il arrive des enfants d'origine inconnue, forcément c'est que ça cache un mystère et que c'est probablement ça. Donc voilà j'ai fait le lien et je pense que ces deux personnes, le chien an et Ania, elles ont développé ces pouvoirs à cause de ces expériences, peut-être qu'elles étaient exposées à, à des, des choses radioactives ou quelque chose comme ça, ça peut être une forme de mutation ou je sais pas, donc je pense que ça sera expliqué plus tard, en tout cas j'ai pas lu les scans, je me suis fait cette théorie par moi-même, et puis j'espère qu'elle est vraie, de toute façon on verra plus tard. Hein. En tout cas ici vous pouvez voir ma revue de l'épisode 14 de Space Family. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut